הלכה היא ובעלה וייבמה למדינת הים. אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי. יבמי ואחר כך מת בעלי. אינה נאמנת. ואינה נאמנת. שאינה אישה נאמנת לומר מת יבמי, שתנסה. ולא מתה אחותי, שתיכנס לביתו. On va conclure maintenant les, les, les, la crédibilité de la femme qui nous raconte qu elle, que son mari est mort. Comme on a déjà introduit, une femme ne peut pas se marier. Une, une femme qui va à l'étranger avec son mari, elle revient sans mari, elle nous dit son mari est mort, on ne peut pas la croire. Il faudrait en théorie deux témoins. Khachamim ont donné une dérogation de croire cette femme-là pour elle-même. Et à condition qu'elle ne change pas sa Khazaka, c'est ce qu'on a vu dans les deux charyotes précédentes, c'est-à-dire que si elle était en... On va, on va peut-être, selon le, le, son besoin, on ensuite. Il y a aussi un point important, ça va être la fin de notre Mishnah. Hein. Elle cru que sur elle-même par rapport à se permettre, par rapport au fait qu'on arrive mort, mais pas permettre d'autres choses. C'est un peu le principe qu'on va avoir dans toute notre Mishnah. On commence à les prendre un après l'autre. « Nitaneli Yavam Bimli tayam. J'ai eu un Yavam » qui est né quand j'étais à l'étranger, c'est-à-dire qu'en fait, elle, Rachel, elle est partie avec son mari, Rouven. Mais mieux que ça encore, ils sont même partis aussi avec Yaakov et Léa, la femme de Yaakov, ils sont partis en face de Ils sont partis à, à quatre en fait. Deux couples, les beaux -pères, le beau-père, la belle-mère, et elle et son mari, ils sont partis tous les trois, et elle nous raconte, vous savez, quand j'étais à l'étranger, eh ben, elle a eu un beau-frère qui est né. Et après, son mari il est mort alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Amra met Baali, Vachakar, met yevami, après son yavami, il est mort. Ou encore, Yevami, met Bali, ça fait une histoire un peu bizarre, mais je vais expliquer pourquoi on a besoin de dire tout ça. Mais au, ou bien le contraire, son yavami, il est d'abord mort et après Vachakar Bali, après son mari il est mort. Dans tous ces cas de figure, elle est née Soit, elle, Rachel, la femme de Reuven, nous, en l'état, quand ils quittent le port d'Israël, quand ils quittent Israël, elle est en l'état. Si jamais son mari meurt tout de suite, qu'est-ce qu'elle devrait faire Elle devrait... Alors, s'il y a un yavam qui est encore là, elle devra faire le hiboum S'il n'y a pas d'yavam qui est ici, alors, euh, en l'occurrence, on parle qu'il n'y a pas d'yavam ici. Oui, dans le Mishnah, ça va être... Il n'y a pas, pas d'yavam. En théorie, si, elle, si son mari meurt, alors, elle devra elle se marier avec n'importe qui, puisqu'il n'y a pas de Yavam. Ce qui se passe, c'est qu'elle part maintenant avec ses beaux-parents. Elle part pour 4 ans, 5 ans. Et après, elle revient après 5 ans. Hein. Elle nous raconte en réalité, juste ils sont partis, 9 mois après, sa belle-mère, a couché d'un petit beau-frère. Très bien. Donc, si son mari, il est mort ensuite, elle doit faire le hiboum. Après, elle nous raconte, pas ouais, mais, mais après, le Yavam, il est aussi décédé. Soit il est décédé avant son mari, soit il est décédé après son mari. Dans tous ces cas de figure, il eh vient nous dit concrètement, tu viens, tu nous dis que tu veux te remarier, on va te dire tu peux te remarier. Parce que quand tu es parti, nous, selon les données qu'on avait quand tu es parti, si tu viens tu nous dis que tu n'as plus de mari, tu dois te remarier. Tu peux te remarier avec n'importe qui. En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas, tu es crédible sur tout ce que tu nous racontes qui s'est passé euh, quand tu étais à l'étranger. Dans la mesure où tu es cru sur toi-même, à condition que tu ne changes pas les données. Tu étais censé ne pas avoir de yabam, donc tu n'as pas eu de yabam peu importe pourquoi tu ne l'as pas eu, soit parce qu'il n'y en a jamais eu, soit parce qu'il y en a un qui est né et qui est mort. Il est mort avant, il est mort après. Aujourd'hui, tu lui racontes que tu veux te remarier. Tu as le droit, tu es cru sur toi-même. A la différence du cas de Al-Khahi ou Bala Viva et Yam. Si toutefois, elle est partie, ils sont partis à trois en protéines, il y avait elle avec son mari Réouven, et à part ça aussi même son beau-frère Shimon. Donc pour le moment, qu'on soit clair, cette femme-là, elle nous dit qu'elle, nous, telle qu'on la connaît, si son mari meurt, qu'est-ce qu'elle doit faire Dites-le, le hiboum, Nahon, si elle meurt, elle n'a pas d'enfant pour le moment, son mari meurt, si on voyait son mari, Réuven, mourir, qu'est-ce qu'on lui dirait de faire Tu fais le hiboum avec Shimon Ok, parfait. Elle revient maintenant, elle nous raconte, al ou Bala, Vivama, elle est partie, elle, et son mari, et le Yavam, sont partis tous les trois à l'étranger. Et après, elle revient à Met elle nous raconte que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont partis en Amérique, là-bas, ou là où ils étaient, son mari est d'abord mort. Après, le faire le hiboum. Mais son mari, son père, il est aussi mort. Ou le contraire. Quand ils ont juste quitté le port, que déjà deux semaines après, ils étaient en haute mer, le beau-frère, il est mort. Shimon il est mort. Après, quand ils sont arrivés en Amérique, c'est son mari qui est mort. Donc maintenant, elle revient, elle nous dit, ça y est, elle, a... elle veut refaire sa vie, son mari avec quelqu'un d'autre. On va lui dire, mais non, madame, ça ne marche pas du tout, pourquoi donc je refais ça dans les mots d'abord. Al-Khahi ou Bala, la partie, elle avec son mari et avec son Yavam à l'étranger. Amra, après elle revient, nous raconte Amra. Elle revient, nous dit, met Bali, son mari est mort. Va yavam, son Yavam il est ensuite mort. Ou bien Yevami, vachakhmet Bali, son Yavam il est d'abord mort, après c'est son mari. Dans tous ces cas de figure, et n'en On va dire tu n'as pas cru. Désolé. Parce que toi, tu es cru pour ton mari. Mais alors là, c'est une règle, une première règle qu'on apprend. Maintenant, par rapport à face à qui elle est crue. Elle est crue pour nous raconter que son mari est mort, mais elle n'est pas crue pour nous raconter que le Yavam, il est mort. Parce qu'en réalité, il est possible qu'en réalité, la femme, elle haït son beau-frère, elle n'a pas du tout envie de se marier avec lui, elle est prête à prendre le risque de nous raconter que son, son beau-frère est mort pour euh, quitter, pour refaire sa vie, quitte à ce que le Yavam ensuite va débarquer, et puis, euh, puis elle, il le fera la Elle n'a pas d'attachement face à lui. C'est une femme qui vient, qui nous raconte que son mari est mort, on la croit, Là, on a donné cette dérogation. Mais une femme qui vient, qui nous dit que son mari est mort, elle n'est pas cru. C'est ce que la machine nous dit, en deux mots. Donc, elle était en Hazaka Son état initial, il est que si son mari meurt, elle doit faire le hiboum. Et c'est ce qui se passe. Son mari, elle vient elle nous raconte que son mari, effectivement, est mort, mais qu'en réalité, elle a pas de hiboum, parce que son son frère il, est, il était mort avant, ou il est mort finalement au final là-bas, en les cas, on ne la croit plus. Et La Mishnah nous conclut, « Une femme n'est pas crue pour nous dire que son yavam, il est mort, pour qu'on lui permette de se remarier, parce qu'elle n'a pas d'attachement avec son beau-frère, il y a peut-être de la haine entre le beau-frère et la sœur aussi, et du coup, elle va facilement mentir. « achoti. »« le Ou encore, imaginez deux sœurs qui partent en Khuzárez, d'accord, il y avait deux sœurs. « Rachel et Léa, Rachel était marié à Rouven. » Euh, Léa débarque, et nous dit sa sœur, Rachel, elle est morte. Et maintenant, donc, elle voudrait bien se marier avec son beau-frère, Réhouven, ils ont le droit, si sa sœur est morte. Là, on ne va plus pouvoir la croire, parce qu'on enfin, a la dérogation pour la femme par rapport à, au fait qu'on veut la permettre à se, à se remarier à n'importe qui, mais pas à permettre des situations d'inceste, pareil comme la belle-sœur aussi. Ou encore, donc, c'est ce que la Méchelle nous dit, « achoti Elle n'est pas crue pour nous dire que ma sœur est morte, et au point où elle va pouvoir maintenant rentrer dans sa maison, c'est-à-dire se marier avec son celui qui était son beau-frère, le mari de sa soeur. De même aussi, imaginez deux frères qui, Reuven et Shimon, qui partent en ça arrête Shimon débarque et nous dit, ouais, Reuven, il est mort, le pauvre, sans enfant. Donc maintenant, il dit, Rachel, femme de Reuven, viens on fait le hibou. Il n'a pas cru. On croit que la femme, pour se permettre... Et mais pas, personne d'autre. Vélon Meta Ishti, chez Issa de même aussi, il est passé avec sa femme, il aurait bien de raconte que sa femme, elle est morte, il aurait bien maintenant se marier avec sa belle sœur, on ne lui permet pas non plus. D'accord Parce que la dérogation a été donnée spécifiquement pour la femme qui nous raconte que c'est son mari qui est mort, pas lui, pas lui, son mari qui est mort, et à condition qu'elle ne change pas de statut. Voilà, en fait, le principe qu'on a vu dans les trois, trois précédentes mishnayot. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Kol tout, c'est